C'est un Donc, on a pour faire les choses pour moi. On a une discipline. On discipline. On a une discipline. On discipline. discipline. Moi, donc soyons responsables, pour nous nous mouillerons Nous devons nous nous. des anciens nous devons des champions, nous devons nous devons en Afrique. Donc nous devons de l'équipe. Nous des nous nous parce que ce vous que vous voulez pour Donc, encore une fois, nous vous souhaitons la bienvenue. Euh, euh, la bienvenue, la bienvenue, la bienvenue, vous bienvenue, la bienvenue, la bienvenue, la bienvenue, la bienvenue, la bienvenue, la bienvenue, la vous la bienvenue, la la la Ok, merci, merci, merci, merci. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci. merci. merci. Vous avez une tâche à disposer. Je vous dis, oui, les jours, les dirigeants, les supporters, on a soif de ce trophée. Merci à vous. Merci. Voilà donc euh, je ne sais dire. Monsieur euh, président de la section de football, responsable principal de cette équipe de football. Avant de mon propos, je voudrais d'abord rappeler l'objectif du club. Et... Je, je ne sais, sais pas si je suis un homme qui est fait. homme qui est est un homme qui est un erreurs qui est qui est un homme qui est un erreurs est un ou qui est un est mais dis oh. Il faut tous en commençant par... les des frondeurs et qui ne sont pas des frondeurs... qui est un fils de Louga, qui qu a que nous en train que en tant qu deux Ils que nous principal. en train de Deux anciens faire Donc nous On va les prendre parce que ce sont des icônes. Des exemples. nous les... qu ne que trois fois le championnat du Sénégal. l'Afrique. fini. championnat. Je pense qu'il si a Maintenant, je vais terminer par Niran, Qui mérite, je pense, de l'attacher. C'est le directeur de l'équipe. Je me vois en tant qu'entraîneur. Je pense que nous avons donné le bon exemple. Nous avons dit que nous devons nous la main dans la main. Nous devons nous unir avec la solidarité. Nous savons que nous avons gagné. Nous devons nous unir Demain, si nous remportons quelque chose, ce ne sera pas Assange, ni Ngran, ni Morsi, mais c'est tout le gars. Et je pense que vous qui êtes là devant moi... Vous pouvez le faire... Parce qu'on vous a choisi parmi tant d'autres... Au Sénégal... Donc vous avez la lourde tâche... Aujourd'hui d'amener l'ouga ou le Djambour... Et je vous Pour terminer les gars... Ce n'était pas facile... Ce n'était pour nous amener. Et y a un talent, y a expérience. Pour chaque ils peuvent remporter le championnat. Ça ne sera pas facile du tout, parce qu'au moment où nous sommes, il y a d'autres clubs qui sont en train peut-être de faire la même chose que nous, qui se préparent pour gagner le championnat. Donc ça sera très, très, très difficile, mais pas impossible. Je dis bien, ça sera très difficile, mais pas impossible. Donc ce qu'on vous demande, c'est la discipline d'abord. La discipline. On ne peut rien avoir sans discipline. On devrait être discipliné Le travail. Parce que dans la vie, seul le travail paye. Il faut travailler, encore travailler, pour demain pouvoir gagner quelque chose. Parce que le football, c'est la technique, tactique, physique, mais le mental est très important. Donc aujourd'hui, vous avez la charge. Je dis bien la charge, ce n'est pas pour vous stresser ou quelque chose comme ça. La charge de matérialiser. Le vôtre du président et toute une population, c'est de gagner le championnat. En tout cas, moi, j'ai l'espoir. J'ai l'espoir aujourd'hui de gagner quelque chose avec le Ndiambour. On a fait trois ans, c'est notre quatrième année. Comme je l'ai toujours, on a toujours eu des échecs. Je suis responsable, moi, Morsele, en tant que président de section de football. On m'a dit que tu devais démissionner. C'est vrai, je devais démissionner, c'est vrai. Mais pourquoi je suis resté jusqu'à ce aujourd'hui C'est parce que je pense que nous pouvons amener le club à gagner quelque chose. Je compte sur vous les gars, je compte sur vous. Je compte sur vous. Il ne faut pas me décevoir. Parce que même si je ne vous ai, ai pas choisi, ou bien même si je vous ai choisi, c'est seulement pour gagner quelque chose. Oscar, vous pouvez le faire. Amen. vous pouvez le faire Daph, on peut le faire Quels sont les gens qui sont ici qui n'ont pas gagné quelque chose Il n'y en a pas Vous avez tous gagné quelque chose Mais seulement maintenant, quand vous avez rassemblé, de gagner quelque chose pour notre ville On en a besoin Ça fait 30 ans qu'on n'a rien gagné Cette année, nous devons gagner quelque chose Voilà, je termine par remercier les supporters et me rendre hommage, les supporters. Parce que, taille Lugu, Fundem, ils ont fait un Même si vous à l'étranger, nous ont fait un Donc, vous avez fait ce que vous devez faire. Aujourd'hui, aujourd'hui, je dis bien aujourd'hui, s'il y avait une coupe, une coupe à offrir, je pense que ce sont les supporters qui ont réduit le Sénégal. Vous êtes les meilleurs. Je vous remercie. Voilà, merci beaucoup. Euh... Merci beaucoup, M. Sila. Y'a Voilà. Une, une, une. Voilà, donc, euh, mes, mes micros mes Donc, trois. Bon, merci, plaisir, Je que le crois que le message est clair du côté et des supporters, des dirigeants, du staff et des joueurs, surtout des joueurs. Le Ndjambour bon cette année quelque chose qui est froid. Un pour réaliser ce volet, notre le gars, Custom, Mohamed Tau. Mohamed, qui est là, Merci, le président de la section de football de M. Morsi discours que Pour que pour que Daniel Djok Mohamed Saou comme ça, moment une présentation Mohamed Saou Mohamed Saou l'a duru Mohamed Saou Mohamed <méridique> As-salamu alaykoum Voilà Je c'est bon Merci beaucoup Bon, je suis venu à tous L'assemblée est venu à tous Je vais commencer par Je euh, par euh, Le vice-président de la fédération sénégalaise de football à l'occurrence monsieur Sambotop du Nuyo euh, comité directeur du Njamour, de la Zang Ndiamour du Somonio, le président du club à l'occurrence euh, monsieur Moustapha Diop ministre du Nuyo aussi les supporters de l'un euh, réserveur mention spéciale sans que euh, qui est nako c'est président de la section du football. Nous nuit aussi sur le jury. Parce que nous sommes dans le Burmé. Voilà, je disais que je vais faire un peu une leçon d'histoire. Pourquoi Parce qu'on va parler un peu de l'histoire du Ndjamour en tant que province mais en tant qu'entité entité importante ensuite les couleurs de l'équipe et notre logo parce qu'on dit que avant de présenter les joueurs il est important que les joueurs aussi aient une idée de l'équipe du c'est important parce que c'est une vieille équipe une équipe qui a fait un palmarès une équipe connue partout au Sénégal mais aussi en Afrique donc c'est très important de vous dire vous les joueurs quelle est cette équipe là qu'on appelle Azan Diabour Diabour cultive une particularité qui est celle d'être un creuset où se sont retrouvés manding. Paul, Laoe, Wolof, qui se sont enrichis mutuellement pour donner naissance à une civilisation originale, faite de tolérance, de finesse, de solidarité, agissante du goût de l'effort et de la volonté de réussite dans la dignité et d'honnêteté, sans que Morsi la c'est pour que nous... Pour que nous équipé, il faut que nous avons Il faut que nous le composez, le composez. est Le aussi une terre d'asile pour ceux qui, nombreux, fuyaient les affres de la traite négrière ou les exactions des tiadons ou des voisins turbulents. Il a également attiré... les migrants d'Argène, pourtant, il y a également une zone de dispersion à partir de laquelle des peuples ont migré vers les gnailles, en d'un homme qui d'une ramène mon mois saison bien à maintenir mon mois et saison 2020 2021 on a en tout cas en exclusivité même la liste des joueurs et ramène mon nom de retenir mais du fatel et les mi amener à maintenir une ligne du four ni du four ni du four ni d'amour d'aoutils saison beaucoup de petits joueurs y jouer oui elle a j'ai dit brille d'oïne en tout cas l'entrée le portier titulaire du d'une d'amour mais également Cheikh Makey, deuxième gardien du Ndiambour, Mouamit reconduit euh, notre euh, euh, euh, la côte Ndiambour. Khamgen Khalifa Babakargen, le libéraux de, du club, dans le moment où on est en tout cas ci euh, défense du Ndiambour mom également on l'a retenu amna Abdourahmane Diop daf qui fut le capitaine du Ndiambour mom également il est retenu par euh, son euh, dirigeant ay dirigeants Diop daf am également Abdoulaye Diallo Abdoulaye Diallo qui sortait d'un blessure d'une blessure xamgenni daw ci saison bi li mu football bari wul ndax blessure bo xamanteni amon nako mom également il est maintenu dans l'équipe du Ndiambour euh, Abdoulaye Diallo Amara euh, Njay également ñeuw daw Ndiambour ren mu on confirme en tout cas, euh, amarandiai Donc, il joue au Dao Nigifuol. On se rappelle de Moïse Alexandre Guiward également. Le milieu de terrain défensif du Mdjambour de Luga, Qui a en tout cas fait sa partition. cas fait sa partition club du Reine également Mouamit Migifi. Il a un jeune, en tout cas, Un jeune joueur. Il pépinière. Il Il est retenu dans le groupe du Mdjambour. Et enfin, Amdindiaï, Amdindiaï. Et Effectivement, les jours les jours qui sont les jours qui sont les jours qui sont les jours qui sont les jours Nous les et qui sont les présentation, jours jours des joueurs du Ndambour, ah sur TV, les joueurs d'Undiambour, TV, c'est une première chaîne digitale. Il y a ce complexe bongo, il a ce dire. Voilà, nous allons avoir des textes, des textes, des textes, des Directeur. des textes, des textes, des textes, des textes, des textes, des textes, des textes, des textes, des ou bien logo, ou le blason, ou le symbole, ou le le symbole, ou le kibonnet, équipe symbole, le est toujours le doyen le le le ce n'est pas pour rien que équisson, personne ne l'a fait à l'autre côté de la côté mais à côté de la Parce que être dans la pas Le logo du L'histoire visuelle de l'identité du club constitue... D'un buste de cheval. buste de cheval est le seul à la vie. Il Des couleurs noires et blancs est tout un symbole. Car le cheval est l'emblème de la ville de Louga. Le cheval est l'emblème de la ville de Louga. Généralement, le blason ou le logo d'un club est basé sur l'identité du club. Ce buste de cheval vient du totem de la ville symbolisé d'après la légende par un cheval à trois pattes. Le cheval Mamdiak et le génie protecteur de la ville. Maintenant, venons à une couleur. Les couleurs du Ndiambour. Les couleurs une couleur qui n'est pas créée. Si vous voulez entendre une couleur, n'hésitez pas à vous parler de du club. Les couleurs du club sont noir, blanc, jaune et vert. Les couleurs choisies font référence à deux clubs neuf de Luga. Le Progrès et le Santos qui avait chacune prêté son jeu de maillot pour la première sortie officielle du Ndiambour dans le championnat issu de la réforme de la Mindiak. Okay. Voilà. Donc, nous avons une équipe de nous avons a maillot. Moi, je veux Donc, c'est lié à l'histoire. Pardon, ma <rire> C'est Donc, le bureau du C'est important aussi de connaître, de savoir que le Dhamour est composé d'un bureau, de comité directeur, des sections, mais aussi des commissions. mais il y a pas d'importance. Vous savez que le président du Ndamour s'appelle M. Moustapha Diop. Voilà, beaucoup de présidents aussi sont succédés de 1969 à nos jours. Barina est président de 1969 à nos jours, donc nous rappelle aussi, parce qu'un président du club a du mérite. Un président du club, c'est quelqu'un qui a du mérite. Le premier président s'appelle Talibouye de 1969 à 1970. Nous avons Boubakarsi de 1979 à 1971. Dame Sissé de 1971 à 1975. Mansour Bounangay de 1975 à 1976. Al-Fousséni Sane de 1976 à 1979. Dabi Gagne 1979 1986. Maguette Diouf de 1986 à 2000. Voilà. Pourquoi ce standing ovation? Pourquoi ce standing évolution Pourquoi le tatouage Parce que M. David M. Dabidjani... Si c'est magistère, Le Ndiamour... Amé... A une professeur de C'est le Sénégal, c'est le Sénégal. C'est même complexe que C'est sans magistère. Donc Chapoba à tous les présidents mais Chapoba à M. Maguediouf Magnan Faye de 2000 à 2002 Monsieur Bouba Gaye de 2002 à 2008 Monsieur Ousmane Sekh Sahay, de 2008 à 2009 Monsieur Mafal Fal de 2009 à 2012 Monsieur Salif Mbeng Gaston de 2012 à 2017. Maintenant, le treizième président, le 13 13e président, c'est Monsieur Moustapha Diop depuis 2007. Par Malaise. La Zang est née... La est né en septembre 1969. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Voilà, la Zang est née en septembre 1969. De la fusion des clubs suivants. aussi pour nous Parce que l'équipe... Des fois, Amio Hamen Temissi, Créé en 1969. Vous plaît. Merci. Merci Galaï, merci Galay. Merci Galay. Merci Galay. La La Yamour est né en septembre 1969 de la fusion des clubs suivants. Espoir. Équipe Boudnan Espoir, Cercle de la Jeunesse, Foyer des Jeunes et Football Club... Maintenant on passe au palmarès... Au palmarès riche du Niamour, Catégorie senior, S'il vous plaît là-bas... Voilà... Njamour, demi-finaliste de la Coupe Nationale en 1974... 1981 et 1982... Manior Demi-finaliste Coupe nationale en 1974, 1981 et 1982. Finaliste de la Coupe du Sénégal en 1985. Je pense qu'à Niko Vigé, Champion de la deuxième division en 1972, en 1981. En 1982 et en 1995. Ville championne du Sénégal de la division 1. Moi, il est dans la Ligue 1. En 1991. Je pense qu'on a eu un du Sénégal en division 1 en 1992. amne a eu un Champion du Sénégal de la division 1 de la Ligue en 1994. Champion de la Poule A en 1995. Demi-finaliste de la Coupe du Sénégal en 1995. Trois fois finaliste de la Coupe du Parlement dont une victoire. Champion du Sénégal en L2 en 2015. ...a franchi le premier tour des Coupes de la CAF... ...et des clubs champions... ...et, a, éliminé, et a été éliminé... ...par deux grosses lèneries de l'Afrique du Nord... ...le FC Bizert... ...et le Wydad de Casablanca... ...alors champion en titre... ...continental... ...encore que le Niamour... ...a gagné une match... ...devant chacun de ses adversaires... Voilà, tu juniories aussi, c'est important. Parce que nous sommes beaucoup. Vainqueur de la Coupe nationale en 1974. Vainqueur de la Coupe nationale en 1995. Voilà, pour le basket aussi, le n'est pas un reste. Un junior, le Nyamour, a remporté la Coupe nationale en 1988. Oui. Oui. Voilà, mesdames et messieurs, Auguste Assemblée, voilà ce qu'on voudrait présenter à ces jours-là pour qu'il y ait une idée de ce qui les attend. Parce que le Niamour est une grande équipe. Nous voulons redroir notre blason et re retrouver encore à la tête du championnat du Sénégal. Je vous remercie encore. Merci. Merci Mohamed. Euh, oui, la liste maintenant. Moi, c'est maintenant la présentation des lois. Et on commence par les logos. Par les, les anciens. Par les anciens. Hein. Puisqu'il y a plus de gravité ici. Hein. On est tous en famille. C'est la même famille maintenant. Voilà. Alors, euh, George, vous avez la liste avec vous oui. ah. Merci. Doyen. Merci. Voilà, C'est vrai que ici, ça montre que tout le monde est derrière notre équipe Fagnon. Notre seule équipe régionale, la club 1, région. Donc, il y a un peu de il, faut il faut tout simplement que qu'un Diambour également, tout le monde modar tay ñu am becté and les dirigeants du ndambour également les joueurs qu'on devra en tout cas présenter dans un instant ngir présenter les joueurs yi nga xamanteni di ngén len gis ci terrain yi ñu war prestations ñi ñëk commencé mom moy yi les anciens joueurs du ndambour di manam ñi nga xamanteni da do fi nékkone les couleurs du ndambour Elaj Dibril gardien de but, y'en début, tu que s'il vous plaît. Voilà, après on va donner le micro au nouveau Voilà. Elle a t'as tu le Voilà, Voilà. Elle a dit qui fuit et qui est toujours... On peut continuer Voilà, elle a dit merci. Gardien de but. Cher Baketio. Lui aussi, gardien de but, nous d'amour. Cher Baketio. Nous sommes dans Djambour. Reste également, on le confirme. Merci, chef. Khalifa Ababa Gardien, défenseur central du Djambour. Khalifa, on le connaît. Allez Khalifa. Khalifa, très bien. Très bien. Il y a une équipe gambi Gambie, qui est une équipe de Sambi, qui est une de Djambour, qui est une Abdourahman défenseur arrière, latéral droit. Et ancien capitaine du Diambour, alias DAF. Abdouahman Diop, alias DAF. Voilà. DAF, merci pour tout ce que vous avez fait pour le Diambour de Lugan. N'y a pas de quand même, cette performance. Abdoulaye Dianno. Défenseur arrière, la gauche. Du jambou de l'Ouga, Abdoulaye. Avec ses drops, avec ses cordeaux et ses bananes. Il est très bon, Abdoulaye Diallo, merci. Ndiaye, défenseur. Arrière latéral gauche. Amarandiaï. Bon, aussi, en tout cas, il nous a gratifié avec Aïe relance, Bart, Aïe passe, Bart, défense B. Merci, Amara Et le staff technique a bien fait de vous confirmer. Moïse Alexandre Guiwad. Notre milieu défensif, on l'aime beaucoup, Moïse. On l'aime beaucoup, Moïse Alexandre Guiwad. Merci, Moïse. Sambalele Diva milieu défensif. Un jeune joueur, Sambalele, qui a beaucoup de talent et de Samba Sambalele Diba. Merci également au staff techniques de nous amener sans balayer les divas. Un euh, bonjour plein d'avenir. Amdi Ndiaye. Un talent, un génie, Amdi Moussafandiaï, qui nous avons beaucoup gratifié d'armes également. Amdi, merci pour tout ce que vous avez fait pour le diable de Les anciens devront en tout cas recevoir les nouveaux. Les anciens devront recevoir les nouveaux. Les nouveaux, les nouveaux, les nouveaux, les nouveaux, les les nouveaux, les les nouveaux, les les nouveaux, les nouveaux, nouveaux, nouveaux, Défenseur, l'école national 2, Mohamed Gaï, gardien de but, l'école de national 2, Mohamed. Voilà, Mohamed, on va lui donner la parole. Cher touré. National 2, national 2, national 2 le Kudo, le jouet. Mohamed Gaï. Mohamed, Chant voilà, salut les quatre. merci merci mohamed, mohamed euh... Gaï, qui est un gardien de but, n'est qu'un de Kendo National 2. Voilà. les gens nous avons dit que nous nous avons dit que nous avons dit que nous que dit le nous avons dit que Ibrephal Diakate Dengue FC. Oumar Nying, défenseur central, Sonakos Oumar Nying, défenseur central, Sonakos Qui vient poser ses baluchons au Nyambour de Louga Merci Oumar Bassirou Balde, défenseur central, Sonakos Le au Nyambour. Hein. Bassirou Baldé Bassirou Baldé Voilà son Cos le Tougué ñeu teug ay à défendre les couleurs du Ndiambour merci Bassirou Foley Kamara, défenseur central international guinéen Arabie Saoudite hein Ara Arabie Saoudite Voilà Arabie Saoudite, l'école a nada. Voilà, FC, FC Arabie Saoudite. À faux des camarades. Très bien, Mitch, tu bien. Voilà. Boubacar Traoré, arrière, latéral 3, ASPKIN. Boubacar Traoré. Qui nous vient de l'ASPKIN. Merci Boubacar. Aline Diallo, milieu récupérateur, maire Italie Le Touré. On le connaît ici à Luga, hein? Aline Badaradiallo. Qui vient de Ngaritalie et qui vient poser ses évaluations au Ndiambour de Luga Merci Aline Le retour d'Aline Badaradiallo. Sidi Diagaté, milieu défensif, Senefs, Excellence de Thiès. Sidi Diagaté aussi, on le reconnaît Fas Nationali, Fiti Louga, avec Senef et de Thiès. Merci Sidi Voilà, un bon joueur lui aussi, Sidi Diagaté Tala Khouma, milieu, Sadembour. T'ala Khouma qui nous vient. Sadembour, Tala. Fauli Keita, milieu défensif. Le retour de Fauli Keita, Oscar. Milieu offensif. c'est macédoine, c'est l'ami intime à alias Oscar, merci Fauli. Mohamed Ali Soumaré, milieu offensif, ancien Sporting de Davala. Ancien Sporting de Davala, où est Mohamed Ali Soumaré, milieu offensif. Voilà, Mohamed Ali Souma. Hein? Souma, très bien. Gore Djakumpa, attaquant. Gedewaï FC. <rire> la Nekon, Gore Djakumpa. Gore Djakumpa. Qui nous vient de Gedewaï FC. C'est un attaquant. Ibrahim Soriba, attaquant. Academy Sporting de Dabala. Ibrahima Souriba, attaquant, Nekon, Académie Sporting de Dabala. Ibrahim Souriba. Merci, Ibrahima. Moussa Fassal, attaquant, centre de Grand Yoff. Plus connu sous le nom de à Aluga. On le connaît ici, Aluga. Moussa Fassal qui vient du centre de Grand York. Albert Joseph Bougazelli, attaquant, génération foot. Albert Joseph Bougazelli, attaquant. N'est-ce en génération foot les gens qui ont fit in Nous sommes dit que club, club, clubas. Moussa. Diey, attaquant Tenguej FC le juge, Moussa Diey. Zola. Moussa Diey Zola, attaquant Tenguej FC. Gore Diagne Joe, attaquant US Gore Gorodjie Job, un louga, on le connaît, c'est un fils de louga qui a joué au, à la SEDO, non hein? Voilà. Amadou Bambaye qui nous vient de l'Est-Douane. Amadou Bambaye, de l'Est-Douane, qui est Mingti Wan Bidunio Est-ce que c'est Amadou Bambaye qui nous vient de l'Est-Douane En tout cas, l'or le moins, la présentation, je vais la dire que je suis le dirigeant de Indil. Les prêts pour le club si on les regarde, ils ont envie de jouer. Si on les regarde, ils ont envie en tout cas de défendre les couleurs du les Ils ont plein de succès. Les supporters, ils vont faire une photo de famille. 98. 74. Il y a une émission qui, qui euh, bongo. Euh, est de émission une émission de une émission émission des joueurs qui euh, sont, sont les des de les joueurs, nous, nous, les petits, nous avons eu des choses qui ont fait des choses, nous avons eu qui ont de nous on sait sait que qui ont fait casque gros nous que nous avons tous ces potentiels en tout cas, sportifs De ces joueurs -là qui viennent de partout dans le Sénégal Et dans l'Afrique non, parce que, euh, parce que euh, c les joueurs de c'est des joueurs qui c'est des joueurs yo xamni ñi championnat nous mag le TGFC, FC, ASC Douane, ASC US Gorée ak yenen clubs en tout cas génération foot en passe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 c'est club de technique, B. en tout cas ça m'a fait euh, énormément, énormément plaisir hein, de, le, de, de le voir, Et justement, <coughs> on va essayer euh, de voir avec les quatre supporters, les nous l'équipe de vous présentation je de la présentation, en tant que supporter, en tant que fils du Ndiambou. Nous sommes venus pour le début de saison, le du le du le le objectif, je suis très très content. Je suis très content. Je suis très content. très content. Je suis très content. Nous avons content. Je suis très content. que Nous avons content. Je nous très content. Je suis Nous avons Je suis très content. Je suis très Nous avons suis très content. Je suis très content. Je suis très content. Je suis très content. Je suis très content. Je suis très content. Je suis très content. Je suis très content. Je suis très content. Je suis très content. Je suis très content. Je suis des content. Nous suis très content. Je Nous avons content. Je suis Je suis très Own. Ce sont des champions, nous sont tous les unis pour nous avons à faire un Merci merci, merci. là-bas, me me me merci merci. Merci. Merci est également le le sport Boundiambour. Il fut euh, capitaine Boundiambour. C'est ce que tu as dit, présentation équipe. Tu soitого... en tant qu'ancien joueur, en tant que dirigeant Boundiambour je suis content. Parce que ça veut dire que je suis très professionnel. Je suis content. Je suis content. Je suis content. Je suis content. Je suis content. Je suis professionnalisme. Je Je suis content. quoi. la Coupe content. c'est dans les très grands clubs aussi parce que dès que na génération foot ça veut dire que nous avons une ambition pour gagner quelque chose cette année merci beaucoup Gravi. Okay, merci beaucoup merci Sidi, capitaine bu bou Justement on attend avec avec avec matar également c'est un plaisir de le voir comme une co il ne peut pas avoir il y a pas mieux a pas mieux que matawadooy donc c'est un plaisir quand même il faut le dire c'est un plaisir de, de, de voir les gens qui ont été les gens qui ont été les gens technique On vous rappelle que vous êtes en direct sur Lugati TV C'est une première chaîne digitale FITILUGA On est au Complexe Humor On a là présentation Jouer Fiti l'honne FITILComplexe et l'agent Humor Les joueurs de on les présentait et pour voir en tout cas le potentiel, le potentiel Nous de L'équipe du on va attendre jusqu'à voir en tout cas la L'équipe Mais euh, la montagne a couché d'une souris. Est-ce que Rennes il y aura des changements, dès que nous ti, uh, bir, sal, bin, yem, nan, la gestion, euh, est un peu solidaire. Ouais, on va voir, est-ce que en tout cas l'ordre dure continuer. Qui notre équipe euh, Fagnon, le de Luga. Euh, Matar nous. Voilà, voilà, Dans nos bien Star technique, parce que nous sens également mérite euh, d'un et puis présentation de wow, bah, de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 je ne sais c'est. ce que ne pas ce que c'est. Je c'est. que ce que je oui, merci merci, bon un très bon groupe, c'est un groupe de football. A de football. Ils de football. Comme Bon, défal terminer et trophées championnat Voilà. Voilà. Eh! Hey! Que... Voilà, nous disons. ça. Je suis complexe heureux de vous dire que vous avez été très de vous que vous en tout cas, heureux de vous dire que vous que de les de a, a, a, a, a, a, a de ¡A gente que Cette année, depuis Sankh Belegi, qui nous suivait depuis Sankh Belegi, qui est une directive, qui est une première chaîne digitale à Louga. dix on a eu en tout cas à voir, nous avons présenté, présenter, présenté les joueurs, nous présenté pour nous nek ci le club du on rappelle que Assane Diallo sera principal qui sera secondé par Mohamed Diaye et Matar Wade un grand qui est en tout cas le euh, qui directeur technique pour Ndiambour merci d'avoir suivi l'Uga tv c'est une première chaîne digitale fit l'Uga. La télévision des grands événements... Khadim... Merci également à Lo qui était à la régie... Merci à tous ceux qui ont... En tout cas, des petits euh, événement à Euh, Luga TV, c'est une première chaîne digitale fait tout Luga. Plateau AmsoLo, je vais vous proposer, Inshallah, les plus jumtins Ndjambour Boulouga, Bouloga, les plus jumtins configurations de Diambou les plus jumtins également cette équipe de Diambou, l'allemande indienne de Est-ce qu'on pourra prendre la coupe du Sénégal? Oui. Est-ce qu'on pourra prendre le, le championnat? avec cause de nos l'équipe de